Cette règle d'or pour maigrir sans régime alimentaire. Pour maigrir, il faut dépenser plus de calories que ce que nous n'en consommons. Certes. Mais même sans aucun régime, même sans privation, il est possible perdre du poids pour être en meilleure santé. Et cela se fait sans reprendre, puisque vous n'aurez pas subi de privation et que vous n'aurez pas envie de craquer. Alors, quels sont ces petits secrets Quand vous vous servez votre repas, vous prenez des assiettes ordinaires. Changez de technique. Choisissez les assiettes à dessert. Pourquoi Comme les assiettes à dessert sont plus petites, machinalement, vous vous servirez de plus petites portions. Et vous en reprendrez moins. Une étude montre par exemple que des enfants se servant eux-mêmes mangent 45 calories de moins par jour si on leur propose de petites assiettes ou petits bols au lieu d'assiettes et bols grand modèles. Au bout de quelques mois, cela représente plusieurs kilos en moins. Manger en regardant la télévision fait grossir. Pourquoi Simplement parce que votre esprit, occupé à s'informer ne réalise pas qu'il est en train d'avaler des calories. Il ne comptabilise pas de la même manière votre nourriture. Résultat, vous mangez plus pendant un repas devant votre télé et pire encore, vous mangez davantage au repas suivant, votre organisme ayant l'impression de ne pas avoir vraiment mangé. Alors, coupez la télévision à l'heure du repas. Et pensez que la radio produit à peu près le même effet. Comme la mauvaise idée de lire ou jouer à un jeu vidéo en mangeant. Avoir un chien pour faire de l'exercice. Les propriétaires de chiens marchent plus et sont plus minces que ceux qui n'ont pas d'animal domestique. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés de promener leur chien tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Un exercice physique imposé qui fait du bien. Des études montrent que les familles possédant un chien offrent moins de risques d'obésité à leurs enfants. Une étude montre que 20 minutes de promenade par jour avec un chien permet de perdre 7 kg en un an. Et attention, cela n'est pas valable pour les propriétaires de chats. Manger l'entrée bien avant le plat principal. Une assiette de carottes râpées, un avocat, une tranche de jambon, un demi-pamplemousse. Mangez votre entrée au moins 20 minutes avant de vous mettre vraiment à table pour le plat principal. Pourquoi Le sentiment de satiété met 20 minutes à apparaître. Si vous mangez tout votre repas en 15 minutes, vous mangerez nettement plus car vous ne percevez aucune sensation de satiété avant la fin du repas. C'est pour cela que ceux qui mangent trop vite mangent plus et prennent plus de poids. Prendre le temps de bien mastiquer. Lorsque vous mangez, N'avalez pas vos bouchées toutes crues. Mâchez, mastiquez, prenez le temps de mêler votre salive aux aliments réduits en bouillie. Et choisissez des aliments durs plutôt que mous. Pourquoi Mastiquez, a une action sur le cerveau, lui permettant de percevoir que vous êtes en train de manger. Et 15 à 20 minutes après le début de ces gestes de mastication, votre cerveau commence à fabriquer des neurotransmetteurs. En particulier de l'histamine, message de satiété. Si vous mangez de la bouillie ou de la purée, vous ne serez pas aussi rassasié et vous mangerez plus, vous grossirez plus, ou mincirez moins. Grignotez des amandes et des noix. Si vous avez envie de manger entre les repas, ne vous privez pas, mais choisissez en priorité des noix, des amandes, des noisettes. Pourquoi Les personnes qui ajoutent ce type d'aliments à leur ration quotidienne ne grossissent pas. Alors que celles qui mangent des barres de chocolat, des sucreries, si... Certaines études semblent même montrer qu'une petite consommation de fruits oléagineux ferait même plutôt maigrir. Attention, choisissez des fruits nature, ni grillés, ni salés. Bien dormir pour maigrir. Dormez entre 8h et 8h30 par nuit, et à heure régulière. Pourquoi Les personnes qui dorment entre 8h et 8h30 sont celles dont le poids de graisse corporelle est le plus bas. Les personnes dormant moins de 6h30 ou plus de 8h30 par nuit ont un poids plus élevé. D'autre part, avoir des horaires de sommeil réguliers permet d'être plus mince. Si vous ne variez pas de plus de 60 minutes votre heure de coucher et de lever, vous serez plus mince que si vous variez de plus de 90 minutes. Alors, pour mincir, une grasse matinée, pourquoi pas, mais pas plus d'une heure. Et la fête régulière le soir, ça fait grossir.